Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture du dueliste Légendaire la saison Uno. J'ai acheté le méga pack, euh, bah, le, le gros pack avec le présentoir et tout ça. Je crois, si je dis pas de bêtises, vous allez avoir soit 10, soit 8 euh, bah, boîtes avec des, des boosters devant Et le chat qui sait bien jouer avec son jeu. ça commence bien Alors dedans, il n'y a pas l'archétype que j'attends, les yeux rouges, les toons et euh, <rire> y a un peu d'amazonesse. Il hein. y a du renoncer aussi. Il y a d'autres cartes qui, bah, qui ont été rééditées et que j'ai jamais vues. Du coup, je me suis fait un gros plaisir, j'allais dire un petit plaisir, mais non, il est vraiment gros puisque bah, ça coûte quand même il y a du pognon. Hein. Allez, on s'ouvre ça Et donc, on est parti pour l'ouverture. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le petit présentoir avec toutes les robots. et on va tous les ouvrir en sachant que dedans il y a deux boosters et une carte promo qui correspond à une pièce de puzzle. Allez. Oh la merde, c'est en train de la scier mais ils ont scotché ça par contre comme des bâtards la première boîte. ah ouais par contre c'est pas des boosters c'est des boosters de 18 cartes et on a Gearfield en carte promo le chevalier de fer et une pièce du puzzle avec ah mais il y en a plusieurs dedans Du coup on commence avec donc, Gearfield euh, aux yeux rouges, je le chevalier de fer. et euh, oh, une carte Mako Tsunami, ah d'accord c'est des cartes personnages qui correspond à... ok. On va juste faire la petite mise au point plus tôt, donc bah, Gearfield et un Mako Tsunami en pièce de puzzle. Ok, moi je pense qu'on va ouvrir toutes les boîtes et après on s'ouvrira tous les boosters, donc on se retrouve dans quelques minutes. Ok du coup j'ai terminé de ben, tout, tout, tout récupérer quoi ça fait un sacré paquet de boosters j'ai pas vu donc il y a 18 cartes. par contre gros, gros coup de chance dans les puzzles j'en ai eu un en plus du coup ben, on va commencer par cela. là on va les ouvrir comme ça parce que sinon face à recto on voit ce que c'est du coup je les ai ouverts sans voir ce que chacun contenait donc on a comme personnage euh, Dr. Ben, Velian Crawl qui est de RGX et qui joue Roi jean -Sien. Et la carte promo, c'est le renoncer aux yeux millénaires. Nice Un petit renoncé qui fait plaisir. Ensuite, comme personnage, on a Bandiken, qui est super classe. Hein. On va voir à la fin. À la fin, on fera le puzzle tous ensemble. Et la carte promo, c'est Fusion Rouage Ancien. Je pense que je la donnerai à Marine, celle-ci, parce qu'elle a un deck Rouage Ancien. Donc... Ensuite, on a Joey Wheeler. Oh, putain, j'espère, j'espère, j'espère, j'espère. Et c'est le... Ah, aux yeux, rouge avec chaîne. Je l'ai déjà, malheureusement... Enfin, j'ai déjà pas de cette extension là mais j'en ai déjà je cherche le dragon lame ce serait vraiment mon kiff d'avoir le dragon lame ensuite on a un nouveau Joey Wheeler pour avoir le cocon de ultra évolution euh, pas mal pour un petit deck insecte ah bah ben merde on a aussi le cocon une deuxième fois le cocon de ultra évolution avec cette fois ci Jesse Anderson ok donc avec à nouveau donc, le cocon désolé hein, j'ai tourné trop vite hein. je suis trop que j'attendais tellement cette boîte c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue, de dingue de dingue. Ensuite, nous avons un bah, nouveau Jesse Anderson pour ma bah, Gearfield. Et pour terminer, nous avons, nous avons... Euh, C'est qui celui-là Len... Oh, putain. Alors, je connais pas du tout. Alors... C'est Zen Tris de... de, de J'arrive pas à lire son nom. Je connais pas ce personnage. J'ai pas encore fini de voir l'anime. Désolé, ne me jugez pas pour avoir... Oh Yes Et de 1. Si je peux en avoir 2, ça serait le must. Du must. Faut espérer. Alors, Bandiken pour avoir le renoncé aux yeux millénaires. Bon. Bah, je suis assez content surtout pour Dragon Lame. Hein on va pas se mentir. On va récupérer euh, toutes ces belles... Euh, toutes ces belles cacartes. Hop. Et on va faire le puzzle à la fin de la vidéo en bonus. On se fera le petit puzzle... Je vais mettre tout ça de côté, et nous on va s'ouvrir les boosters Hop. Allez, on est parti On va en ouvrir incorrectement, comme d'hab, même si le cadre est terminé, rien ne m'empêche d'en faire un deuxième un jour. Voilà, parfait, le premier qui est ouvert parfaitement. Par contre 18 cartes. Wow, le, le booster il est mastoc. Le booster il est Mais ils sont super beaux. Euh, Joel et Pegasus dessus, c'est super beau. Alors on commence avec Bête Cristalline, Escarboucle de Rubis. Euh, Reine insecte métamorphosé. Bête cristalline, aigle de, de cobalt, golem rouage ancien ultime. Abondance du cristal. Duel transdimensionnel. Arbre cristallin. Rage de Kairiushin. Dragon noir aux yeux rouges corrompus, la sirène Toon, ça c'est nice, vu <rire> qu'il faut que j'élargisse un petit peu mon deck Toon, qui manque quelques monstres Toon, donc c'est parfait. Euh, Appel Urgence Héroïde, Elfe Jimmy Toon, Dragon Sombre Métallique aux yeux rouges, Super Véhicroïde Base Mobile, Canon Cyber Ténébreux, le Renoncé de la Fusion, en plus c'est les nouvelles qui changent les couleurs, donc ça c'est parfait, le Pont Arc-en-Ciel et Fureur de Kairiushin. Waouh Ah ouais Allez, trois dernières. C'est des ultras, mais elles sont pétées du cul. Elles sont magnifiques. Allez, on continue. La Fureur de Kairiushin. Nice. Je connais pas du tout le, le, le prix des cartes. Et euh, pour l'instant, je m'en fous. Euh, donc, du coup, je ne sais même pas si j'aurai des trucs qui sont cotés ou pas. Soldat Canon Toon. Réfraction de l'arc-en-ciel. Machine à voyager dans le temps. Bête cristalline mammouth d'ambre. Bête Cristalline, Tortue d'émeraude, Conclave du Cristal, Abondance du Cristal, Gadget, Rouage Ancien, il est Gadget en Rouage Ancien Là je m'arrête parce que j'ai un deck Gadget, du coup ça me fait tilt, ok bon, d'accord. Alligator Toon, Carte de la Pierre Rouge, ça c'est nice pour mon deck rouge. Rituel de la Noire Illusion, Dragon de Métal Noir, Ville mégaroïde Cranavo toon. Attaque Furtive de la Mer, Pont Arc-en-Ciel, Monde des Toons. tamali, un Nouvelle Artwork, Monde des Toons. Je connaissais pas du tout cette Artwork-là. Et pour terminer, le lapi Melfi. Mais celle-là, elle sort dans... Je sais pas. Elle sort pas dans une autre extension, normalement Nice Ah, je suis content parce que moi, j'ai les trouve mignons, ces bestioles-là. Donc, euh, je, je suis pressé que ça... Il me semblait que ça sortait dans une nouvelle extension. Si je dis pas de conneries, si je dis pas de conneries. Continuons, continuons. Alors. Armature, Rouage Ancien. Golem, Rouage Ancien, tune, euh, contre gemme. Reine Insecte métamorphosée. Conclave du cristal. Golem, roi Ancien Ultime. Chemin Arc-en-Ciel. Pierre Noire Légendaire. Yes. Dragon de métal noir. Souffle du feu de l'enfer. Sirène Toon Griffe Cyber Ténébreuse Rituel de la Noire Illusion Dragon Sombre Métallique aux yeux rouges Tranchant Cyber Ténébreux Le renoncer de la Fusion La Table des Matières Toon En plus avec l'écriture Alors moi je la vois violette Vous me direz quelle couleur vous la voyez bleu violet C'est super beau et pour terminer La fleur de Kairi Ushin à nouveau Ça fait quand même... Il euh, y a 8 boîtes fois 2 boosters. Bah ça fait euh, 16 boosters à s'ouvrir. On est à 4. Alors, ruine arc-en-ciel, cité ancienne, arbre cristallin, vouivre rouage ancien, bête cristalline pégase, dragon tout nos yeux rouges. Nice, grande valeur. Je pas... Ah, c'est pour bête cristalline celle-ci. Bah, je connaissais même pas comme carte. Bénédiction du cristal. Dragon tout nos yeux bleus. <rire> c'est cool aussi. Mixroïde, fusion aux yeux rouges, queue cyber-ténébreuse, le pêcheur légendaire The, corne cyber-ténébreuse, dragon des ténèbres aux yeux rouges. Dragon des ténèbres aux yeux rouges ah, bon. ah, ouais, ah si, si c'est celle... Voilà, faut l'invoquer spécialement à partir de dragon aux yeux rouges, c'est ce que je pensais. Dragon cyber-ténébreux. Alors, golem, mégatone, rouge ancien, table des matières toon, et, eh, et, eh, et, eh, et, eh, et, eh. Réserve-vengeur, méga ah, Putain, je savais pas qu'il y avait du mégabot aussi dedans. Ça va être cool et les chats va falloir que vous vous calmiez hein. Parce est ce que c'est le moment de jouer alors qu'on ouvre des super boosters les chats est ce que vous pensez vraiment que c'est le moment alors balise de cristal chemin arc-en-ciel libération du cristal dragon réacteur roi ancien golem roi ancien dragon arc-en-ciel des ténèbres revolver à dragon nice ça c'est une super bonne carte golem roi ancien toun inferno cyber ténébreux magicienne des ténèbres tune. Sorcier masqué tout... Dragon noir météore. Dragon cyber ténébreux. What? Dragon cyber ténébreusement. <rire> ouais, bon. Vision aux yeux rouges. Pierre noire légendaire. si j'arrive à en choper. Trop. Oh, dragon Le noir aux yeux rouges en ultra comme ça. Oh, c'est classe. Appel amazonaise comme ça. Allez, allez, allez, allez. Malédiction du dragon. Le dragon moody. Mais ça, c'est pas censé sortir dans l'extension Gaïa qui sort en mois d'août. Il y a des petites surprises, hein. Il y a des petites surprises. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, l'objectif, ce serait vraiment d'avoir euh, Princesse Amazonesse. C'est mon objectif, c'est d'avoir Princesse Amazonesse, parce que j'en ai qu'une. J'ai pas envie d'en acheter une autre et je peux en avoir là-dedans, donc on espère l'avoir. Arbre cristallin, Dragon arc-en-ciel des ténèbres, Soldat canon Toon, Grande valeur, Bête cristalline mammouth d'ambre, Golem rouage ancien Toon, Golem rouage ancien frappe ultime, Reine insecte métamorphosé, Dragon rétro aux yeux rouges. Dragon noir météore, dragon crâne noir, pierre noire légendaire, vouivre aux yeux rouges, sirène toon, océan légendaire, revolver dragon desperado, ensuite le relancer de la fusion, et pour terminer, pour terminer, ah, réserve vengeur megabot, dommage. Un peu triste, je voulais la princesse amazonesse, du coup un peu triste. Elle viendra peut-être avec le temps qui sait. Alors, golem rouge ancien ultime, dragon-toon aux yeux rouges, contre-gem, duel transdimensionnel, défense-toon, très bonne carte pour le deck-toon, golem Rouge ancien, oh, troupe d'assaut gobelin-toon, 4 étoiles à 2300 attaques, très bas, très très forte comme carte à l'époque, dragon sombre-métallique aux yeux rouges, attaque furtive de mer, vision aux yeux rouges, fusion aux yeux rouges, manga Ryuran. Ah ça fait plaisir Putain, elle est vraiment belle. Elle n'a pas changé cette carte, je sais pas pourquoi. Petite... Alors, on va faire une petite parenthèse sur cette carte. Mais je sais pas, on dirait vraiment un drag feu euh, low cost version son Toon. Et pour moi, c'est vachement bien réussi. Ça fait manga, ça fait... Voilà, c'est une des cartes que, que, dont l'artwork euh, me fait toujours kiffer. Corne cyber ténébreuse, griffe cyber ténébreuse, magie c'est Toon. Et je crois qu'on attaque les trois dernières. Donc oui, Heavy Metal Rider. Wouah Supra Dragon Arc-en-Ciel Et une fusion pour le deck... Euh... Bête cristalline, faut faire fusionner ce monstre avec 7 monstres bête cristalline. Oh, je connaissais même pas. Uniquement invocable par fusion. En sa vous pouvez invoquer spécialement cette carte en sacrifiant un monstre cristal ultime de niveau 10. Auquel cas, utilisez pas polymérisation. Une fois partout, vous pouvez bannir un monstre bête cristalline depuis votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Cette carte gagne une état à égal, au bon, moins celle du monstre banni. Effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par fusion mélanger toutes les cartes sur le terrain dans le deck. Waouh, franchement. Et maldiction du dragon, on vrai dit, putain, mais le, le supra-dragon arc-en-ciel, euh, il fait zizir. Là, je vous, je vous cache pas que... Je même pas qu'il y avait une, une fusion pour le deck. Je crois que je vais l'améliorer et que Marvin bientôt va jouer avec. Et on va s'amuser. Alors, soldat-canon, Toon, réfraction de l'arc-en-ciel, duel transdimensionnel, bête Cristal, mammouth d'ambre, bête Cristalline, tortue d'émeraude. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis... Justement, je dis pas de cristal. Bref, Fond d'assaut Goblin Toon, Abondance du cristal, Gadget rouage ancien, Elf Jimmy Toon, Alligator Toon, Carte de la pierre rouge, Rituel de la, de la noire illusion, Dragon de métal noir, Ville mégaroïde, Crâne invoqué Toon, Heavy Metal Rider à nouveau, Illusionniste aux yeux millénaires, Ok. Et pour terminer, Maliction du dragon. Putain, on l'a déjà trois fois, celle-ci. Je crois qu'il y en a qui vont finir à la vente. Elle doit pas être cotée. Je crois que si elle est cotée par rapport à la prochaine expansion, why not Mais là, pour l'instant, en x3, c'est qu'elle tombe facilement. Bête, cristaline, mammouth d'ambre. Golem, roi, ancien Toon. Golem, roi, ancien frappe ultime. Reine métamorphosé, métamorphosée, Golem, roi, ancien ultime. Dragon, Toon aux yeux rouges. Duel transdimensionnel. Dragon, cyber, ténébreux. Magicienne des Ténèbres Toon, Manga Riuran, Carte de la Pierre Rouge, Souffle du Feu de l'Enfer, Zone de Connexion Vircroïde, Sorcier Masqué Toon, Inferno Cyber Ténébreux, et Supradragon à Nouveau Arc en Ciel, Illusionniste aux yeux millénaires, et pour terminer, Fureur de Kairiushin. Bon bah ça fait déjà 3 Fureurs de Kairiushin et 3 Maïs, 1000 dragons. si les cartes avalent valent 10 centimes, voilà. très daïe. Alors ruine arc-en-ciel. Ouais mais non mais alors là par contre c'est bien parce que le terrain je l'avais pas, en pas beaucoup d'exemplaires donc euh, c'est bien d'en avoir en plusieurs là. Euh, bête cristal, aigle de cobalt, défense toon, abondance du cristal, bête cristalline chat amétiste, baliste de cristal, bénédiction du cristal, le retour des yeux rouges, rage de yushin, alligator toon, océan légendaire, super microïde, base mobile, impact cyber ténébreux, elfe Gemini Toon, Appel. Urgence héroïde. Bébé tigre Amazonus Ça c'est pour le détail de la je suis content. Ensuite. Golem Megaton Roi Ancien et pour terminer, pour terminer, pour terminer. Réserveneur, Mécabot. Bon. La princesse n'est pas tombée, mais c'est grave, il y a le Bébé Tigre qui lui aussi était quand même assez bien coté. Allez, on continue, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste 6. du canal. V8. Oui, c'est ça, en a 8 x 2, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah ben oui, c'est bon en fait. Bah ben oui, vu qu'il nous en reste 6, autant pour bon. euh, Troupe d'assaut, gobelin toon. Je, je fais un deuxième tas parce qu'il est énorme celui d'à côté. Rune arc-en-ciel de la cité ancienne. Euh, Pégase de saphir. Parasite paranoïaque. Libération de cristal. Revolver dragon toon. Oh, cool. Golem-Rage-Ancien-Frappe-Ultime, Cyber-Dragon-Toon, je crois que c'est celle-ci, elle n'était pas encore tombée, donc c'est cool. alligator Toon, Oups, pardon magicien Usoniste anonyme, dragon de métal noir, le renoncer parce que c'est bien beau d'avoir depuis tout à l'heure, les cartes pour l'invoquer, mais s'il n'y avait pas le monstre, ça aurait été un peu con. Tranchant-Cyber-Ténébreux, dragon rétro aux yeux rouges, impact-cyber-ténébreux, Supra-Dragon-Arc-en-Ciel à nouveau, magie de cristal ultime je connaissais pas non plus comme euh, piège pour la cristalline. Et dernier, dernier. Réserve en à cabot. Bon. Sniff, RT si c'est triste. Euh, pensez à liker la vidéo. Hein. Euh, je le redirai à la fin. Et voilà. C'est pour euh, soutenir euh, votre youtubeur que vous adorez tant. Alors, gadget rouage ancien. Balise de cristal. Cyber dragon toon. Gravité arc-en-ciel. Réfractation de l'arc-en-ciel. Écaille corrosive. Vouivre rouage ancien. Dragon cyber-ténébreux, Nyxroid, Manga Ryuran, carte de la pierre rouge, poussin, dragon noir, très bonne carte aussi pour le rouge, zone de connexion Vicroïde, le renoncer, inferno cyber-ténébreux, dragon de métal fond voyant aux yeux rouges J'avais totalement zappé qu'elle était dedans, et là, c'est nickel pour mon deck rouge. Ensuite, derrière, nous avons le dragon noir aux yeux rouges, qui fait plaisir, évidemment, et pour terminer, fureur de Kairiushin qu'on a donc, du coup en x4, hein, youpi comme le réserve en genre qu'on a en x3 aussi. x4 aussi d'ailleurs, non, pardon, tant pour moi. Allez. Gravité arc-en-ciel. Revolver dragon. Écaille corrosive. Bête cristalline, Pégase de saphir. Arbre cristallin. Machine à voyager dans le temps. Soldat canon, Toon. Bête cristalline, Escarboucle de rubis. Princesse amazonesse Dragon des ténèbres aux yeux rouges. Vision aux yeux rouges. Crâne à C'est dommage, je pensais qu'elle allait être en ultra, la princesse Amazona. Je suis un peu dégoûté. Un peu dégoûté. Donc bref, crâne à Ville mégaroïde. Dragon, tous nos yeux bleus. Dragon cyber ténébreux. Appel amazonesse. Magie du cristal ultime. Et derrière, malédiction du dragon, à nouveau. Donc on l'a en x4 aussi. Allez, plus que 3 boosters. On, est à la, on arrive à la fin. Et moi, après, je vais aller manger, parce que j'ai faim. Dragon, acteur ou agent... Dragon, acteur rouge ancien. Oui, tout à l'heure, j'ai un doute. J'ai peut-être dit trop vite. Buster Blader Toon Ben bah voilà, ça aussi, bon, je pense pas qu'elle était tombée. Bête cristalline, tortue d'émeraude. Dragon Toon aux yeux rouges. Parasite paranoïaque. Bête cristalline, aigle de combat. Revolver, dragon Toon. Abondance du cristal. Appel, urgence roïde. Princesse amazonesse à nouveau, ça fait trop plaisir. Dragon de ténèbres aux yeux rouges. Vision aux yeux rouges. Crâne à Vos Kétoun, Ville, méga Dragon Toon aux yeux bleus appel Mosnes. table de matière Toon et la pimelfy yes les deux derniers boosters. alors dragon rator roi ancien golem roi ancien frappe ultime bête cristalline tortue d'émeraude golem roi ancien ultime parasite paranoïaque, duel transdimensionnel revolver dragon Toon, attaque furtive de mer appel urgence roide Princesse Amazes x3, yes, fusion aux yeux rouges, vision aux yeux rouges, train d'invoquer Toon, corne cyber ténébreuse, dragon Toon aux yeux bleus, monde des toons, revolver dragon desperado, et pour terminer, réserve vengeur, méca bot. <rire> euh, je t'aime bien mes méca -bot, là, mais x5 là. Après je pense que qu'en UTI, je pense pas qu'il y en ait, qu ait d'autres que je, que je n'ai pas eu. Allez, on termine. Arbre, cristallin. Chemin, arc-en-ciel. Voyage... Euh, machine à voyager dans le temps. Soldat, canon, toon. Libération du cristal. Oups. Bête, cristalline, escarboucle de rubis. Bête, cristalline, mammouth d'ambre. Rafale de proton. assaut amazonesse. Elle est tombée que une fois. Tant mieux, parce qu'elle est pétée comme carte. J'ai pas envie que tout le monde fasse ce deck. Vouvre aux yeux rouges, Rage de Kairi Alligator, toon. Océan, légendaire. Super Vicroid Base Mobile, Impact Cyber Ténébreux, Heavy Metal Rider, Supra Dragon Arc-en-Ciel, et la pimelfi Donc la pimelfi en x3. Nice Je suis hyper, hyper, hyper content de ce que j'ai eu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et si elle vous a plu, n'oubliez pas vous pouvez toujours liker, vous abonner, la commenter aussi pour me dire si jamais vous en avez ouvert, euh, qu'est-ce que vous avez eu d'intéressant et qu'est-ce que vous attendiez aussi à l'intérieur. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut